Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Shein, je sais que vous êtes nombreuses à attendre cette vidéo, donc comme tous les mois il y a des tops et des flops du site Shein, je vais vous parler de ce que j'ai pris euh, ce mois-ci euh, Il y aura un autre colis qui va venir dans quelques jours euh, donc, parce que celui-là j'ai pas vraiment été satisfaite donc j'ai pris un autre euh, gros colis qui, euh, que je vais vous montrer par la suite, qui n'est pas encore arrivé mais euh, dont les articles sont vraiment... Euh, en l'air vraiment prometteur, par contre ces articles là quand je les ai reçus j'étais on va dire euh, vraiment mitigée, euh, on va dire c'est du 50-50, alors pour un premier article j'ai choisi cette tunique blanche comme ceci, je me suis dit allez pour l'été euh, c'est pas mal, je l'ai pris en taille S euh, je me suis dit elle est, elle est légère etc, c'est bien pour l'été euh, elle est en manche longue donc les manches sont vraiment ordinaires euh, elle est Longue devant, euh, plutôt courte devant et très très longue derrière. Donc euh, cette unique là représente un top pour moi. Elle est vraiment idéale à porter en été, vraiment très agréable à porter. On se sent très bien dedans. Donc ça pour moi c'est un top. Donc je vais passer au deuxième article. Alors le deuxième article c'est un article que vous avez sûrement déjà vu euh, sur moi en Bordeaux, en rouge foncé, en hiver. Donc cette fois-ci je l'ai pris en kaki. Pour changer un petit peu, et comme c'est un tissu assez léger, je trouve qu'il se porte mieux en été et au printemps. Euh, voilà, c'est une tunique comme ceci, sorte de mousseline avec des poches. Euh, on peut retourner, les, retrousser des manches. Ça, ça s'accroche avec des petits boutons, et sinon, ça vient aussi avec une petite ceinture au niveau de la taille. Donc voilà, ça aussi, ça représente un top pour moi. Là, je suis partie sur une robe qui n'a rien à voir avec le hijab. C'est quelque chose que je voulais porter chez moi à la maison. Donc ça, c'est une robe, on va dire, c'est un tissu vraiment bien frais. C'est un peu comme du coton, mais c'est vraiment bien frais en bretelles. Donc celle-là, avec des bretelles. Donc celle-là, vous n'allez sûrement pas la voir sur moi dans cette vidéo parce que voilà, c'est pas quelque chose pour voiler. Je sais pas, sauf si je la mets au-dessus d'un quelque chose de noir et vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, elle est vraiment très très jolie. J'adore la robe, que ce soit pour, euh, pour quelqu'un qui n'est pas voilé, c'est vraiment topissime pour cet été. Mais moi franchement j'aimerais bien la porter chez moi. Donc là c'est une longueur midi avec des boutons du haut jusqu'en bas et avec des grosses poches. Et je trouve qu'elle est vraiment sublime. Donc un autre top que j'ai pris, c'est ce bolero là, euh, manche évasée comme vous voyez. C'est des manches assez larges, évasées, noires, c'est un tissu assez élastique et qui ne fait pas du tout de cheap. Et euh, par contre ici, il faut faire un nœud au niveau, euh, ici en bas de, de la poitrine, il faut faire un petit nœud. Et je trouve qu'il est très agréable à porter. C'est une sorte de petit kimono boléro. Euh, J'aime beaucoup porter ce genre de choses quand il fait super chaud et quand je mets des robes qui n'ont pas de manches. Donc je trouve que ça fait super joli dessus, j'ai pris en noir. J'ai encore pris, euh, pris aussi un chemisier comme ceci, euh, bleu, tissu vraiment très fluide, très léger, euh, des manches comme ça en cloche, vous voyez. Par contre, euh, j'aime euh, beaucoup la couleur, le tissu, tout. Par contre, j'ai du mal à le mettre parce que c'est quelque chose qui, euh, quand vous le portez, c'est une sorte de colle bateau. Donc ça, je sais vraiment pas si je vais le porter ou pas. Ensuite j'ai pris une jupe, donc celle-là vous allez sûrement la voir, moi. je vais vous la montrer par la suite. Donc c'est une jupe, euh, comment vous dire, c'est une jupe euh, portefeuille on va dire. J'aime beaucoup les motifs qui font vraiment été, c'est les motifs de cette année, euh, ça cartonne partout. J'aime beaucoup la longueur, le tissu, la fluidité, enfin elle est vraiment géniale cette jupe, idéale pour, euh, pour l'été. Et donc euh, voilà c'est une jupe portefeuille, très agréable à porter surtout s'il faut partez en vacances. Donc, qu'est-ce que j'ai pris aussi Alors, j'ai pris ce genre de chemisier. Alors, ce chemisier-là, il est vraiment transparent. Donc, c'est quelque chose que je regrette. Euh, il est lent derrière, comme vous pouvez le voir. Et devant, vous pouvez soit euh, le, le porter euh, normal, soit faire un petit nœud. Et je trouve que c'est super joli avec le nœud. Par contre, deux choses que j'aime pas. Alors, sa taille très très petite. C'est vrai que je l'ai pris en XS, mais ce qui était marqué sur le site, euh, c'était marqué XS. Euh, 88 cm tour de poitrine alors que c'est faux. Euh, je trouve que ça peut être super petit au niveau des épaules surtout. Donc moi c'est quelque chose que je pourrais jamais rentrer dedans. Et euh, je trouve aussi qu'il est euh, qu'il est transparent. Donc c'est vraiment dommage. Par contre il est très très beau. J'aurais aimé pouvoir le porter cet été mais voilà, ça ne sera pas le cas j'ai pris un kimono qui est comme ceci donc ça c'est un gros flop pour moi c'est un kimono euh, que j'imaginais pas du tout comme ceci puisque le tissu le tissu est vraiment frais mais il est très très très cheap je sais pas comment vous expliquer les dessins sur le kimono je les trouve vraiment nuls euh, ils paraissaient pas comme ça sur la photo en plus euh, c'est cousu en blanc alors que euh, ici il y a du noir etc donc je trouve que c'est vraiment dommage pour ce kimono là donc, pour moi c'est un gros flop Alors, j'ai pris ce chemisier là, euh, bleu à rayures en blanc, avec des motifs sur les manches. C'est un gros flop pour moi, ce que j'aime pas, le fait que ces motifs soient des motifs euh, en peinture. Vous voyez la peinture là que, que, que vous repassez sur le tissu et qui colle Voilà, c'est le cas. Donc, c'est pas de la broderie, c'est vraiment dommage, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Et puis, le tissu aussi tient énormément chaud quand c'est l'été. Alors ici j'ai pris une tunique sans manches noire avec deux nues comme ceci mais qui est extrêmement large et longue et c'est quelque chose que j'aime énormément porter avec des blazers, euh, surtout euh, les soirées d'été etc. Je trouve qu'elle est très agréable à porter, super jolie, je trouve c'est vraiment mon style. Voilà on se sent bien dedans même si on la met avec un pantalon euh, on va dire slim, ça passe. Elle est vraiment nickel. Donc celle-ci, je l'ai pris en taille S. Et j'ai pris aussi une autre en rouge. Ce n'est pas la même, mais c'est un peu dans le même style. Donc euh, c'est un col qui monte. Par contre, le nœud, c'est derrière. Et voilà, elle est assez large, évasée. Et, et puis elle est plus longue derrière que devant. Elle est en rouge. Elle est plutôt pas mal. Mais je trouve qu'elle n'est elle est pas assez longue pour cacher les formes. Donc celle-ci aussi, je l'ai pris en taille XS et ça taille super bien. Alors là j'ai pris un ensemble et je vais vous parler de cet ensemble. Alors c'est un ensemble composé d'un haut crop top on va dire. Et qui euh, s'attache ici au niveau de la poitrine pour faire un petit nœud. Donc le haut, euh, je ne vais forcément pas pouvoir le porter puisque je suis voilée. Mais ce qui m'a attiré le plus, c'est plutôt le pantalon. Donc, je vais vous montrer le pantalon qui est vraiment trop trop beau. Euh, J'aime beaucoup la couleur, ce n'est pas quelque chose qu'on voit euh, souvent. Et euh, on va dire qu'il est légèrement transparent, pas trop. Avec quelque chose de plus lent porté dessus, ça va être nickel. Donc voilà, le pantalon est large. Il euh, y a un élastique au niveau de la taille, mais uniquement derrière. Donc, devant, ça reste comme ceci. Et je le trouve trop, trop classe. Il est trop beau. J'aime beaucoup la couleur et les motifs. Et c'est quelque chose que je vais forcément porter cet été. Donc, pour finir, j'ai pris des maillots de bain que vous n'allez forcément pas voir sur moi, mais je vais vous en parler. Alors, je suis partie sur deux styles différents. Alors, le premier, c'est ce... Euh, je vais vous montrer la photo du mannequin avec euh, ce maillot de bain noir. Il est composé d'une pièce... Comme ça noir vous allez forcément vous demander comment porter ce truc ce machin Donc, vous mettrez juste une photo ici vous allez voir le maquin comment elle le porte et puis pour le bas il est comme ceci donc il est juste il est comme ceci c'est un peu vous voyez les culottes un peu style marine Monroe qui montent jusque là et je le trouve super classe j'ai pris un deuxième qui est trop trop beau Voici le deuxième, donc là c'est une couleur, une couleur que je n'ai pas dans mes maillots de bain, c'est vraiment rare de voir cette couleur, donc j'aime beaucoup, c'est du saumon, quand on est bronzé ça ressort très très bien. Et puis euh, voici la culotte qui est comme ceci, donc les deux je les ai pris en taille M et je trouve que ça fit super bien. Euh, par contre le dernier flop que je vais vous montrer c'est ce chapeau là, qui est arrivé dans un état abominable. Donc Je sais pas ce qui est arrivé à ce, ce chapeau là, mais euh, tout part, euh, voilà, il part dans tous les sens. Donc là, c'est déchiré. Euh, il est vraiment écrasé. Il ne pourra jamais retrouver sa forme originale. Donc euh, je ne sais pas. À part de le mettre dans la poubelle, je ne sais pas quoi en faire. Donc voilà, ça c'est un gros flop. J'espère que le haul d'aujourd'hui vous aura plu. Ah oui, je vais répondre. Je vais répondre à une question que vous allez forcément me poser du style. Où est-ce que tu mets ces maillots de Donc je les mets chez moi, euh, à la piscine, euh, dans mon jardin. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Euh, voilà, c'était le haul d'aujourd'hui de chez SHEIN. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous a donné des idées. Euh, quoi prendre, quoi éviter. Euh, on se retrouve très très bientôt dans un autre haul, puisqu'il y a un énorme gros paquet qui arrive bientôt. Et aussi un, un, un énorme lookbook que je vais vous concocter. Euh, très très bientôt, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao ciao